Alors, c'est bientôt parti. Voilà. Ça c'est pas mal, tu vois. Ça bouge bien Ça c'est bien. Ça c'est bon. Et mon rôti. Voilà. On va voir tout à l'heure ce que ça donne. Avec du bon gaz. Euh, bon gaz. J'ai préparé le requis, mais euh, deux premières à jus de du plat. Et trois cuillères à jus du pareil. Moi j'ai coupé les carottes. Alors, est-ce que les carottes sont plus est ce qu'elle se potes euh, J'ai mis euh, le, le pot au feu en, en marche. D'accord. Alors moi ce que j'ai fait, euh, j'ai euh, coupé euh, les navets, j'ai préparé euh, tout pour que mes collègues euh, eh euh, s'amusent à, à faire une bonne alimentation. Et on s'éclate à faire des bons repas. Voilà. On est en marche. Le rôti a coupé Ne euros, pas ça, superbe. Donc il euh, faut une heure dix à peu près euh, pour cuire. Eh bien le rôti... Euh, sera midi à peu près 50 voilà 50 merci, euh, merci euh... Alors, on va voir un peu il voilà. faut les garottes peuvent s'en prendre donc tu as chef Ok, tu cuisines Les carottes, ça s'empuie. Bravo. Et on va découper les friches. Et voilà, un rôti. Un, un roti Avec sa potille. Alors euh, maintenant, on va passer à table et je peux vous dire qu'il ne va pas rester grand-chose. Hein. Reste... Alors ça, j'ai trouvé, euh... trouvé ça super U. C'est super, c'est dingue. Et euh, là, il n'y a, a que du coup, on peut prendre. Sinon, je prends pas de chose. Bon, c'est super bon. C'est hein. la première.